Salut tout le monde, pour une nouvelle vidéo sur. Oh, comment s'appelle <rire> Héros Généraux. Et on est parti en voiture pour une bataille de guerre. J'en fais rarement en guerre les batailles comme ça. Pour moi, c'est le truc du début et tout. Hop. Mais c'est pas grave, on va se battre comme des pros. Voilà, comme ça par exemple. Voilà. Faut juste pas qu'il quelqu'un qui arrive dans cette tranchée Sinon je serais mal Oh je l'ai pas vu et il m'a headshot Ah je le vois maintenant il tire à travers la grille d'accord hum, Moi je dis il nous faut un APC hein Je sais pas s'il est spawnable là. Visiblement oui. Oh, On peut passer là, je savais pas. Visiblement il est plus spawnable. Ah, ça nous Bon, moi bon, je sais pas trop comment ça fonctionne. On va le laisser là pour l'instant. Il y a quelqu'un qui tire sur mon APC Apparemment il est encore spawnable C'est lui Non c'est pas lui, il est plus spawnable Quelqu'un s'est mis dedans ou... J'aurais pu le placer là C'est vrai que c'est un bon spot Je pense qu'il est mort, vu qu'il y avait un mec avec un bazooka qui est en train d'ajuster son tir. Le souci avec la plupart des armes, c'est quand vous visez, vous voyez plus ce que vous faites. A moins qu'il soit vraiment prêt, comme ces deux, deux types. théorie ils spawnent tous là-bas Comment on monte là-dessus Comme ça par exemple Je sais pas si on peut tirer au-dessus un ah, peu fast-tache pas partout, par contre. Il y a un type qui vient de balancer des bombes sur la notre APC. Pas mort Black B. C'est fait. Ah, il est esquissé dans le trou là-bas. Ça ça mérite une grenade. J'étais un peu glitché donc euh, Je me suis dit que c'était une façon de m'en sortir Pour l'instant on les démonte bien je trouve Oh Je sais pas d'où est-ce que ça sortait exactement Mais <rire> un nouvel APC ah mais non lui c'est un ancien non, non c'est le temps de se lever et de me tuer parce que je tirais sur son pote alors là par contre on peut pas spawn dessus évidemment là, je pense qu'on a utilisé trop d'APC mais bon ça permet de gagner, pourquoi pas Idéalement il aurait fallu que le mien suffise mais... J'étais pas très bien caché parce que je savais pas si les gens pouvaient spawn dedans. Je préférais le mettre un peu loin. je connais pas forcément des bons spots d'APC. Qui m'aurait eu rapidement après, je pense. Alors, ça, c'est de la PC placée bien en sécurité, hein. il est vachement loin. <rire> il y a un seul qui s'appelle Donald Trump. On perd, ils ont encore suffisamment de voitures pour euh, continuer à perdre longtemps à mon avis. Hop là Mac Fox serait étonné de mes prouesses en vélo. Je vais monter là-haut. Ça peut être un très bon spot pour sniper les adversaires de là-haut. Enfin, de leur côté, bien sûr, mais. Enfin, sauf qu'on a un allié qui s'est fait avoir. Par contre, ça rapporte la masse de points de défendre, donc ça c'est chouette. la plupart des combats se font dans le point. On va attendre qu'il se stoppe là. Bon, J'ai pas attendu finalement. Parce qu'il est pas passé par la tranchée où je pensais qu'il allait passer. Et c'est gagné! Petite bataille rapide. Petite victoire rapide.